Bien évidemment, euh, lorsqu'on se déplace à moto sur la chaussée et qu'en plus on est euh, euh, exposé à tout un tas d'interférences euh, liées aux autres usagers de la route, euh, que ce soit des véhicules poids lourds, des véhicules légers, euh, d'autres motards, euh, des cyclistes, des piétons euh, en agglomération, euh, le motard est vulnérable. Euh, il est vulnérable parce qu'il est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup moins protégé. Que d'autres usagers dans certains types de véhicules. Je pense aux véhicules légers, camionnettes, poids lourds. Donc, un motard, il est vulnérable, c'est indéniable.